On va quitter Valley Sunshine Et maintenant on va à Keliki l'école des peintres Avec Diane Dallaire Allez en route pour Keliki Absolument magnifique donc toutes les rizières en terrasse c'est superbe mais voilà 7 jours qu'on est à Bali et il y a un sentiment quand même négatif sur Bali on se fait raqueter sans arrêt pour une photo pour un parking pour un renseignement pour n'importe quoi il y a des prix pour les gens extérieurs touristes et pour les locaux mais qui sont du x10 chaque fois que vous regardez quelque chose, si vous regardez un mètre à côté, vous voyez qu'en en fait c'est extrêmement sale, il y a du plastique et des déchets partout. Les rizières qui sont là sont certes magnifiques, mais c'est de l'agriculture intensive. Ils mettent des fertilisants partout, l'eau est polluée, ils sont obligés de la faire bouillir pour la boire. Et nous, on nous recommande de ne pas la boire, on achète de l'eau en bouteille, donc de nouveau du plastique. Bref, ce qu'on voyait sur euh, certains blogs ou auprès de certains vlogs, concernant des touristes à Bali se confirme. C'est très très beau, mais le tourisme est en train de tout détruire et les Balinais, je ne sais pas s'ils si en prennent conscience, mais ils détruisent aussi leur propre nature et leur propre avantage culturel naturel. Yeah. Yeah. Yeah. it Yeah. Yeah. Vishnu. And Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. to 778 ED, but falling down in 1917, oh, 21 of January. Really? <coughs> Can Back you keep paintings cool? And 啊, 啊! 啊! C'est Thank you very much for your coming. Now you stay in uh, Elephant Keep Temple in Bali, Indonesia. It's a special for meditation area. This is a Buddha tree. Almost already 200 years old. Thank you very much for your coming. I hope next time God blessing you. Come to Bali again. Bye bye. <laughs> Hi.